Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le module des activités. Nous allons avoir aujourd'hui comme sujet le, la nouvelle fonctionnalité sur les listes d'attente. Pour cela, il suffit de se rendre du côté admin de Bokeh, d'aller dans une activité et on va pouvoir gérer au niveau de chaque activité si elle accepte ou non les listes d'attente. Et pour cela rien de plus facile, il suffit juste de cocher cette nouvelle case qui apparaît ici en, dans la session de l'activité il stipule qu'elle qu gère le mode liste d'attente. Une fois qu'on a, qu a accepté cela, quand un initiateur va essayer de s'inscrire à une activité, il passera par un écran intermédiaire qui lui stipulera qu'il est ou, oui ou non en liste d'attente, comme dans cet exemple. On voit aussi qu'on a une nouvelle information pour les abonnés qui est le nombre de places qui reste encore en cours sur cette, euh, sur cette euh, activité. Donc Là on voit qu'il reste encore 4 adultes et 4 enfants. Du coup je vais prendre toutes les places. Je me retrouve donc basculé vers un nouvel écran intermédiaire qui me stipule que j'ai été accepté pour cette activité avec 4 adultes et 4 enfants que je suis déjà inscrit. Ça c'est le cas standard. Maintenant si je prends un autre euh, Abonné qui va essayer de s'inscrire à cette activité, il va forcément dépasser les quotas. Je vais le faire, il faut dépasser les quotas. Et on va voir qu'il va être basculé en liste d'attente. Donc je vais m'inscrire à la même activité. Il me stipule qu'il ne reste plus que deux places dans les deux catégories. Je vais en prendre plus. Et là... Je suis basculé sur un écran intermédiaire qui me stipule que je suis passé en mode liste d'attente. En mode liste d'attente, l'usager ne recevra pas le mail qu'il inscrit, vu qu'il est en liste d'attente. Il aura la possibilité de tout de suite supprimer son inscription, si ça ne lui plaît pas de rester en mode liste d'attente. Du côté administration, dans l'activité, dans on verra donc, qu'elle n'est pas complètement pleine, il reste encore deux places de disponible, mais on a quand même quelqu'un qui est déjà en liste d'attente on peut faire donc une recherche sur ceux qui sont en liste d'attente on voit qu'il s'est inscrit avec 4 adultes et 4 enfants et qu'il a été mis en liste d'attente pour les autres inscrits on voit qu'ils ne sont pas en liste d'attente et qu'ils ont été inscrits avec les mêmes nombres et si maintenant on libère de la place, il y a trois façons pour libérer la place soit on supprime une inscription soit on modifie son nombre de quotas en diminuant le nombre, et donc on libère de la place, soit on augmente au niveau de l'activité le nombre d'inscrits possible. Si on passait à 15 adultes, on libérerait de la place aussi. Ici je vais juste libérer celle-ci, je vais la supprimer et on va voir qu'il va faire basculer automatiquement l'autre qui était en liste d'attente en mode normal, en mode inscrit. Voilà, il est arrivé aussi. Et du coup, on n'a plus personne en liste d'attente. Comme la personne est passée en mode inscription et qu'elle n'était plus en liste d'attente, elle recevra à ce moment-là, au moment de ce changement-là, une information par email comme quoi elle est inscrite sur cette session d'activité. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle répondra à vos attentes. Merci et au revoir.